Bonjour à tous et toutes, euh, je suis Pierre-Alain Cotineau, je suis candidat au départemental sur la liste Insoumise euh, sur la liste On est là. Euh, nous sommes actuellement devant un, enfin, dans un parc, un magnifique parc euh, situé à Oudon. Euh, malheureusement, la mairie euh, a décidé de le borner pour potentiellement construire dessus, sachant que c'est le, le dernier espace de verdure d'un immense lotissement. Je découvre avec surprise qu'il y a des arbres magnifiques. Euh, C'est plus grand que je croyais. Il y a quand même un grand, grand espace vert euh, qui serait parfait pour y installer un véritable parc pour les enfants avec une aire de jeu adaptée. Donc on est là pour le défendre, comme le veut notre programme. Nous souhaitons lutter contre la bétonisation de, de nos espaces verts. J'espère que... Euh, la voix des citoyens va être enfin entendue. Bon, bref, on est sur le terrain et euh, on explique ce que nous voulons au niveau départemental. Plus jamais ça, euh, plus jamais de, de bétonisation de inutile euh, et nocive et euh, de l'espace, euh, de la lumière et de la vie pour les citoyens.